Je vous avais proposé mon test de l'OPPO Fine X3 Lite. Aujourd'hui, c'est l'heure de monter un poil en gamme et de voir mon test complet du Fine X3 Neo. Bien entendu, après, il y aura mon test du Pro, mais je suis à peine en train de le tester, donc ça arrivera dans quelques semaines. Disponible à 799 euros, est-ce que c'est tout simplement le meilleur téléphone à ce prix-là Est-ce qu'il est fait pour vous Quelles sont ses caractéristiques techniques, ses fonctionnalités Est-ce qu'il est bon en photo, en vidéo C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo Commençons par voir le design de ce Oppo Fine X3 Neo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mehdi, bienvenue sur Panacotech. on va découvrir ensemble la crème de high-tech. De premier aspect, ce téléphone ressemble quand même à ce qui se fait sur le marché depuis quelques années, c'est-à-dire un téléphone avec un assez grand écran et un design plutôt minimaliste. À l'arrière, on voit la petite note que Oppo nous a proposé avec cette série, c'est-à-dire un arrière très, très, très beau, très haut de gamme. Pour 799 euros, vous aurez ce design qui, d'après moi, en vaut plus. Voilà, l'aspect extérieur est al dente. Regardez-moi cet arrière un petit peu granuleux avec, bon, on reviendra à le module photo, les modules photos et à l'avant, un écran. Pour ce qui est des dimensions, on est sur un téléphone de 159,9 en hauteur avec 72,5 en largeur et une épaisseur vraiment très fine de 7,99 mm pour un poids d'environ 180 grammes. Donc on est sur un téléphone assez léger et surtout très très fin. Ce qui nous saute aux yeux lorsqu'on regarde la face avant, c'est bien entendu l'écran. C'est un écran de 6,55 pouces avec un ratio cadran écran de 92,1 c'est un ratio assez impressionnant regardez-moi ça, il y a très très peu de bordure et pour ce fait on l'a aperçu, même le capteur d'empreinte digitale est intégré à l'écran on en parlera bien entendu dans les caractéristiques techniques juste après. Pour continuer sur le design une fois cet écran dévoilé on va parler de la tranche droite, on aura un seul bouton, c'est le bouton bah, pour déverrouiller et pour redémarrer le téléphone. De l'autre côté on aura les boutons de son, au dessus nada, en dessous port USB-C, port carte SIM, micro-carte SIM, on va le voir ensemble, et haut-parleur. On est sur un téléphone qui nous propose un dual SIM, on va pouvoir mettre deux micro cartes SIM, mais on le voit, il n'est pas possible de mettre de micro SD. C'est quand même dommage de ne pas pouvoir mettre de micro SD pour étendre le stockage. On a fait le tour des tranches, maintenant parlons de l'arrière. À l'arrière du téléphone, bah je vous l'avais montré tout à l'heure, on a un design plutôt, bah, plutôt pas mal. Sincèrement, je trouve que cette matière, un peu granitée, un peu granite, est très belle, très belle. Rien à dire. On a le bloc photo avec différents modules qu'on évoquera bien entendu par la suite dans la partie photo. Mais on va retrouver un capteur principal, un objectif ultra grand angle, un téléobjectif et un objectif macro. Pas d'objectif type microscope qu'on va retrouver sur le pro, mais vous allez voir, c'est quand même déjà pas mal. Voilà globalement le design de ce téléphone, assez fin, assez sympa. Maintenant, on va parler des caractéristiques techniques. Les caractéristiques techniques de ce téléphone. On est globalement sur un téléphone qui en a dans le ventre. Ce Find X3 Neo est doté de la puce Qualcomm Snapdragon 865. Pour des performances rapides, réactives, quelle que soit l'utilisation, il supporte aussi la 5G. Autre chose très très importante... Par rapport à l'autonomie qu'on évoquera c'est qu'il y a la supercharge oui il y a aussi sur ce modèle la supercharge VOOC 2.0 65 watts je vous en dirai un peu plus dans la rubrique autonomie de cette vidéo mais globalement avec simplement 5 minutes de recharge vous allez pouvoir lire jusqu'à 4 heures de vidéo il embarque aussi une belle fiche technique côté photo avec déjà la caméra frontale de 32 mégapixels mais on pourra évoquer et on évoquera L'appareil photo principal de 50 mégapixels, ultra grand angle de 16 mégapixels, téléobjectif de 13 mégapixels et le macro de 2 mégapixels. Bien entendu, on verra en détail un peu plus. Mais on est sur la technologie Sony IMC 766. Oui, Oppo a co-développé l'appareil photo du Fan X3 Neo avec Sony pour doter ce téléphone d'un objectif nouvelle génération pour de prises de vue améliorées, de jour comme de nuit. Tout ça, couplé au savoir-faire d'OPPO au niveau intelligence artificielle, donne vraiment de très beaux rendus. Au-delà du processeur, au-delà des photos, on a un écran incurvé 3D de 90 Hz. Le taux de rafraîchissement de 90 Hz permet une navigation agréable et une réponse instantanée à la navigation. Pour finir avec les performances, on est sur un téléphone disposant de 12 Go de mémoire vive, de 256 Go de mémoire bien entendu je vous le répète pas la possibilité d'étendre la mémoire et on est aussi au niveau des batteries sur la disposition de deux batteries une de 2200 mAh heure et une de 2250 mAh. heure c'est la même disposition c'est le même état d'esprit au niveau de la disposition des batteries que sur le light mais on verra ce que ça donne au niveau de l'autonomie finale voilà pour la fiche technique maintenant on va rentrer dans le vif du sujet on va parler de l'interface Parlons maintenant de cette fameuse interface avec Color OS 11.1. Si vous avez vu mon test du Light qui est sorti il y a quelques semaines, bah vous n'allez pas du tout être perdu. On est sur une interface assez fluide, une interface assez sympa d'utilisation pour des personnes qui sont habituées à Android, mais même pour des personnes comme moi qui ont comme téléphone principal un iPhone. Après, je ne veux pas vous mentir que mes téléphones Android, c'est des Oppo. Mais moi, ce que j'adore avec Colores, et notamment avec celui-là, c'est qu'il va être possible de personnaliser, de pousser la personnalisation au maximum. Oppo nous propose, dans les menus, des outils, des personnalisations, des moyens de rendre notre navigation, l'interface, plus friendly pour nous. Vous allez pouvoir aller, par exemple, dans Outils confort, et là, vous allez pouvoir gérer la partie navigation. Est-ce que vous voulez naviguer avec les boutons virtuels, comme j'ai actuellement Est-ce que vous voulez balayer vers le haut pour pouvoir naviguer, comme sur un iPhone un iphone x et les nouveaux iPhones, vous allez pouvoir ajouter des gestes simplement par exemple en balayant vers le bas avec les trois doigts on effectuera une capture d'écran on va pouvoir activer le soulever pour activer l'écran on va pouvoir vraiment aller loin avec même des gestes sur écran éteint c'est à dire lorsque je vais dessiner un haut sur mon écran qui est éteint ça va m'ouvrir l'appareil photo c'est des raccourcis c'est des principes de navigation C'est des choses qu'on aime Cette interface couplée à cet écran 90 Hz Et à ce processeur Faut vraiment de la navigation quelque chose de solide Et de fluide Au delà de ces petits outils de navigation Vous allez pouvoir aussi aller paramétrer Dans l'affichage Le ton Le confort La rotation L'extinction La température Vous allez pouvoir mettre une température plus froide Plus chaude Etc Vous allez pouvoir aussi Allez gérer la police, police d'écriture, etc. etc. Dans l'onglet maintenant, personnalisation, là vous allez pouvoir vous faire plaisir. Avec à la fois la possibilité de personnaliser le thème, le fond d'écran, mais aussi le style des icônes. Pouvoir choisir combien d'icônes vous avez par écran. Pouvoir choisir le style des icônes, la taille. Est-ce que vous voulez avoir le nom, la taille du nom Est-ce que vous voulez avoir des icônes Art+, Plus, c'est-à-dire encore plus personnalisées en choisissant même vous voyez est-ce qu'on les veut rectangulaires, octogonales, bref vous aurez compris vous allez pouvoir aller très très loin ça c'est proposé par cette interface c'est proposé par cette navigation assez fluide en outil assez sympa vous allez pouvoir gérer aussi la barre principale appelée barre flottante vous pouvez gérer sa position mais vous pouvez en gros avoir des raccourcis sur pratiquement n'importe quel écran là je suis sur mon navigateur internet je vais pouvoir accéder facilement à la calculatrice, au gestionnaire à la traduction et encore plus en ajoutant d'autres choses comme l'enregistreur vocal ou des applications il sera donc possible par exemple de lancer le traducteur et de choisir un texte que je veux traduire par exemple je vais mettre de français à allemand et le texte est traduit bref cela n'est pas inconnu pour ceux qui ont vu mes autres vidéos après vous allez pouvoir aussi aller chercher même des écrans always on c'est à dire lorsque mon téléphone sera éteint de laisser un hello world avec la date et de l'appliquer on va avoir bien entendu toute la suite google déjà intégrée dans, bah, dans le téléphone avec le play store les applications google etc et on va aussi avoir dans les applications oppo espace jeu gestionnaire du téléphone etc etc il sera possible aussi sur ce téléphone de faire des clones c'est à dire de diviser on va dire psychologiquement le téléphone en deux téléphones et de pouvoir switcher d'un à l'autre avec une empreinte digitale ou autre ça permet par exemple si vous voulez avoir un téléphone perso plutôt un clone perso et un clone professionnel de switcher comme ça et vous n'aurez pas les mêmes applications etc etc pas forcément les mêmes comptes il serait donc possible d'avoir une double vie sur le téléphone bref vous l'aurez compris, moi, CoolerOS, j'adhère complètement. Voyons maintenant ce qu'il en est pour l'autonomie. L'autonomie du Fan X3 Neo a vraiment été améliorée. Par rapport au fan x2 neo en effet au total on passe de 4025 mAh à une batterie de 4500 mAh enfin deux batteries mais bref un total de 4500 mAh ça représente tout de même une augmentation de près de 20% grosso modo dans la vie réelle dans la réalité l'autonomie de ce téléphone peut changer bien entendu en fonction de vos utilisations si vous allez regarder des vidéos si vous êtes plus passif actif etc mais grosso modo, on arrive facilement à une journée d'utilisation. Pour moi, en fonction de votre utilisation, si elle est intensive ou pas intensive, vous allez avoir une autonomie comprise entre 15 et 27, 28 heures. Mais comme je vous l'avais dit, ce qui est le plus important, et ce qui est super dans ce téléphone, avec la supercharge, c'est que même ceux qui vont l'utiliser de façon intensive, vont pouvoir recharger rapidement. Ce qui est super intéressant, en plus de cette autonomie, qui va nous permettre d'avoir au moins 15 heures, en fonction de notre utilisation, c'est la supercharge. En après une demi vous pouvez charger complètement votre téléphone. Et ça, ça c'est vraiment top. Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit dans la fiche technique. Oppo annonce pour 5 minutes de charge, 4 heures de lecture de vidéo. Ça, je l'ai pas vraiment testé, mais c'est vrai qu'avec du 65 watts, avec cette super charge, ça va assez vite, ça va très vite. Donc même si vous êtes en galère, de batterie parce que vous avez oublié de recharger la veille etc vous le laissez charger le temps d'un café le temps d'une pause etc et vous aurez de quoi tenir encore on verra dans les points positifs et les points négatifs mais c'est vrai que c'est très intéressant passons maintenant à la photo et vidéo parlons de la photo là ça va être intéressant par rapport au modèle précédent au fan x2 neo le fan x3 conserve à la fois les capteurs secondaires mais il profite aussi du nouveau partenariat avec Sony. L'IMX 766 de Sony, qui est exclusif à Oppo et OnePlus pendant un an, permet une définition sur le capteur principal de 50 mégapixels et surtout une stabilisation optique et un autofocus omnidirectionnel. C'est un objectif qui ouvre à f1.8. Bref, cet objectif principal a de quoi faire. À côté de lui, on retrouve les objectifs secondaires, comme l'ultra grand-angle à 16 mégapixels avec une ouverture de 2.2, le téléobjectif de 13 mégapixels avec une ouverture de 2.4 et enfin un capteur de 2 mégapixels pour le macro qui ouvre aussi à 2.4. Bref, on est assez armé, on a de quoi faire. À l'avant, je vous avais dit, petite caméra frontale de 32 mégapixels. Tout ça nous donne un très beau bon cocktail pour à la fois prendre des photos de jour, de nuit et des belles vidéos. Regardons un petit peu le menu, le menu photo qu'on connaît sur ColorOS, mais on va le naviguer ensemble pour voir les options possibles et après, bien entendu, je vous montrerai le rendu que ça donne. On est sur le mode photo de base. Dans ce mode photo, on va pouvoir bien entendu ouvrir le grand angle, zoomer, zoomer jusqu'à Ensuite, on va pouvoir switcher sur un mode portrait, aller dans plus pour aller choisir le mode dual view. Ça, on l'avait vu aussi, ça permet voilà, de filmer devant et derrière. On aura le ralenti, timelapse, film, extra HD, panorama, macro et experts qui vont nous permettre de gérer la balance des blancs etc etc si on retourne à gauche on va avoir notre mode nuit notre mode vidéo où il sera possible de configurer certains filtres et la place de l'intelligence artificielle bref c'est sûr que par rapport à ce que je vous ai montré sur le fan x3 light les menus sont vraiment semblables il sera possible d'ajouter en mode de de l'embellissement par l'intelligence artificielle, et d'aller chercher le HDR en photo automatiquement ou manuellement. Voilà les options, les possibilités, maintenant comment ça rend vraiment en photo J'ai été vraiment impressionné par l'objectif principal, ce IMX 766 développé avec Sony permet d'avoir des photos détaillées, avec des belles couleurs, et de contraste que ce soit des photos d'extérieur des photos de personnes ou des photos d'animaux c'est clair que ce capteur vous permettra de faire de très belles photos de paysages et même vous permettra d'avoir un mode portrait vraiment du tonnerre on aura une mise au point rapide efficace bref tout ce qu'on cherche sur un téléphone à ce prix là ce qui est aussi intéressant c'est je vous l'avais montré dans le plus vous allez pouvoir aller chercher le mode ultra hd qui vous permettra de capturer les photos en 50 mégapixels ça va nous permettre d'avoir plus de détails mais je vous assure que déjà le mode normal qui va capturer je crois en 12,5 mégapixels suffit amplement à ce qu'on va faire derrière. Pour ce qui est des autres situations, je vous l'ai dit... Mode portrait, on a quelque chose de vraiment très propre. Le flou est net, les contours sont parfaits, la stabilisation est vraiment bonne. Pour finir, le mode macro est satisfaisant, mais je trouve que c'est pas non plus le point fort. Ça manque un petit peu de, de, de couleur, ça manque un petit peu de contraste, mais ça peut permettre de faire des photos assez sympas. J'ai quand même été globalement impressionné par les photos et maintenant parlons de la vidéo. Car oui, ce téléphone, en plus de très belles photos, va permettre de filmer jusqu'à 4K avec 60 images par seconde et en ralenti à 240 images par seconde en 720 ou 1080p. Le capteur principal permet une belle prise de vidéo, la petite stabilisation est pas négligeable, mais c'est vrai que si vous voulez avoir une vidéo complètement stabilisée, vaut mieux ajouter à ce téléphone un stabilisateur mécanique. Voilà pour ce qui est de la photo de la vidéo, maintenant passons aux points positifs et aux points négatifs. Point positif et point négatif. Mon premier point positif, ça va être le design. Je le trouve très beau, surtout l'arrière. Je ne vous cache pas qu'il est assez fin, très agréable à prendre en main et une très bonne proportion écran-taille. Deuxième point positif, ça va être quand même la config. Ce qu'il a dans le ventre avec le Snapdragon, avec les 12Go de mémoire vive, le stockage 256Go. Bon, on ne peut pas l'étendre, c'est dommage. Mais... Ça suffit quand même 256 Go. Mais après, il nous donne envie quand même de prendre des photos. Car oui, mon troisième point positif, ça va être la photo. Le capteur Sony fait quand même la différence par rapport à un autre téléphone de ce prix-là sans ce type de capteur. Il est vraiment top et vous allez pouvoir dégainer des photos assez facilement. C'est mon troisième point positif. J'aurais pu aussi évoquer l'OS, mais ça, je l'évoque à chaque fois. Color OS est un très bon système d'exploitation pour quelqu'un qui est habitué à Android, à d'autres systèmes d'exploitation sous Android, mais même à quelqu'un comme moi qui a l'habitude d'avoir un iPhone dans les mains c'est personnalisable à fond dernier point positif aussi ça va être l'autonomie enfin le rapport autonomie recharge super rapide c'était un des points aussi positif cette supercharge dans le light et ça reste une vraie opportunité de pouvoir continuer d'utiliser le téléphone en négatif on aura bien entendu le fait de ne pas pouvoir ajouter de carte micro sd même si je vous dis 256 Go pour la plupart des gens bah ça va suffire mais si vous prenez voilà ce, ce téléphone peut vous permettre de faire de très belles photos de faire des belles vidéos aussi et à force ça s'accumule ça s'accumule et il faudra transférer le deuxième point négatif ça va être le mode macro, qui aussi, je vous l'ai dit, au niveau de la photo, voilà, par rapport aux autres modes et au capteur principal, fait, voilà, fait un petit peu tâche. À part ça, je n'ai pas vraiment trouvé d'autres points négatifs. Et vous l'aurez compris, pour ceux qui ont un budget, ce budget, je recommande pleinement ce téléphone. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié regarder ce test. En attendant le prochain test, vivez à fond, vivez high tech. Si vous avez des questions sur ce produit ou sur un autre produit, on se retrouve tous les mercredis soirs à 18h en live ou même sur d'autres jours, mais ça je vous l'annonce, dans l'onglet Communauté de la chaîne YouTube, sur le Discord, donc abonnez-vous à la chaîne YouTube, venez nous rejoindre sur le Discord, vous aurez toutes les dernières nouvelles sur les lives, sur les cadeaux, les concours, etc. Merci encore, vivez à fond, vive high tech, à bientôt sur la chaîne